Ah ah Salut les rôlistes Les dés existent depuis des millénaires. L'humain a joué avec ses polyèdres depuis toujours, et dans le jeu de rôle, ils sont parfois très centraux. Alors, gris gris chéri ou simples accessoires trop bruyants, les dés sont un accessoire de jeu de rôle sur lequel j'aimerais m'attarder 5 minutes. Vas-y, jette-les devant toi. Alors, t'as fait combien Oh, échec critique, pfff. Les dés de jeu de rôle sont de formes variables et étranges. C'est souvent la première chose que remarque un néophyte lorsqu'il approche, pour la première fois, d'une table de JDR. Décaèdre, hexaèdre, octoèdre, dodécaèdre, etc. Ce sont des formes géométriques au nombre de faces variables qui servent à déterminer la réussite d'une action, les dégâts d'une arme ou la résistance de votre personnage à la fatigue. Les dés, avant d'être utilisés dans des jeux, furent utilisés dans le cadre de divination. Les jeux dés, qui étaient parfois même interdits, eurent beaucoup de succès dans les tribus germaniques, l'Empire romain et en Asie. Alors, je vais vous présenter les dés en détail un à un, en commençant par les plus communs. Alors tout d'abord, le D6 classique, que tout le monde connaît, il est présent dans la plupart des jeux de société classiques, Pointé ou chiffré, jusque là, pas de problème. Ensuite, le dé à quatre faces. Pyramidale. On trouve des traces de D à 4 faces sous cette forme, remontant aussi loin que 2500 avant Jésus-Christ. Et selon les historiens, les osselets servaient autrefois de D à 4 faces primitifs. Ensuite, le D8, double pyramidal. En Inde, autrefois, on jouait déjà un ancêtre des échecs avec des dés à 8 faces. Le D à 10 faces, servant parfois de D100, avec un pour les dizaines et un pour les unités. Le D12, d'un set de base classique, c'est probablement celui qui est le moins utilisé. Enfin, en tout cas, moi je l'utilise pas beaucoup. Le D20, chacune des faces opposées s'additionne pour faire 21. Il est d'une forme assez proche de l'arrondi, et c'est peut-être le dé de jeu de rôle le plus connu après le D6. Je vous ai présenté les 7 dés présents dans un set de base mais il existe également un certain nombre de dés encore plus étranges, encore plus rares, que personnellement, pour la plupart, je ne connais pas, ou pas sous cette forme. Pour commencer, le D2, bah, c'est une pièce, en gros, hein, pile ou face, ça fonctionne. On peut également prendre un dé paire 2, un pair 1, ça marche avec, du coup, tous les dés. Et sinon, dans le passé, était utilisé avant la monnaie, des coquillages avec face arrondie ou creuse pour pile ou face, vrai ou faux, un ou deux. Eh, hey, je peux en dire un. Hein ok, vas-y. Fais-en un hein, si tu veux. Le D3, rarement utilisé sous sa forme de prisme triangulaire, on lui préfère souvent un D6 arrondi au supérieur. Le D14, qui est assez proche du D10, avec des faces alternées les unes avec les autres. Le D16. En double pyramide octogonale possède l'intégralité des faces d'un côté pair et de l'autre côté impair. Le D24. Vous prenez un D à 6 faces d'assez bonne taille, subdivisez chacune de ces faces en 4 et vous obtenez un D à 24 faces. Il est à noter que je n'ai jamais entendu parler d'un autre jeu que Dungeon Crawl Classics, RPG, qui utilise ces trois derniers dés. Le D à 30 faces, un peu plus gros et un peu plus rond que le D20, il est également rarement utilisé. On le trouve tout de même dans les systèmes de Lyonnais, Gormengast ou encore Te pour un massacre. À noter que sur le web anglophone, il existe une communauté de rôlistes qui voue un culte au D30. Hey. Quoi T'en oublie un. Non, il n'y en a pas d'autres. T'en oublie un. Alors le dessin, traditionnellement jeté avec deux D10, soit en utilisant des couleurs pour une lecture aisée d'unités et de dizaines, certains dés sont également directement notés avec les dizaines. Mais les rôlistes, aimant se prendre la tête comme des joueurs de jeux de société, Eh, hey, oh Pardon. Les rôlistes, aimant faire compliqué plutôt que simple, tels les Shadok, ont inventé le Zokiédon, le dé à 100 faces. Parce que... Dans la grande confrérie des jeteurs de dés, plusieurs types de rôlistes émergent. On a celui qui n'a pas de dés, souvent un joueur débutant, ou en tout cas le boulet du groupe. Il se fait alors prêter les dés par un joueur conciliant. Il y a les joueurs qui ont trop de dés. Cela, hormis deux trois préférés qu'ils jettent, les autres sont relégués au fond de la trousse ou du carton, et alors jamais utilisés. Il y a ceux qui n'ont qu'un seul set de 7 dés, et qui se retrouvent perdus dans un système D6 ou D10 où il faut jeter des poignées d'un dé identique. Parmi les rollistes, on trouve des joueurs qui, passez-moi l'expression, s'en tamponnent allègrement le coquillard de leurs dés, qu'ils les perdent, se les fassent voler, les oublient quelque part... Rien à faire. Je possède moi-même plusieurs dés dans ma collection qui m'ont été offerts lors de mes débuts du rollisme par des joueurs effectivement peu regardants de leur collection de dés. Et à l'inverse, Existe des rôlistes un petit peu parano persuadés que tu vas jinxer leurs dés rien qu'en les regardant, alors cela c'est mort, t'as pas tes propres dés, tu jetteras pas. Les dés peuvent servir à l'aléatoire, la réussite ou non d'une action, les dégâts d'une attaque, ou la vitesse des protagonistes lors d'une course poursuite. Il existe différents systèmes de jeu, moi vous le savez les systèmes « je suis pas grand fan », je vous laisse donc avec le Pionfesseur, qui vous expliquera ces systèmes aussi bien que moi. Il existe différents systèmes de jeu utilisant un ou plusieurs types de dés. Parmi les plus célèbres, on dénote trois grands types de systèmes. Tout d'abord le seuil de réussite. Le joueur lance un dé, additionne ou soustrait tout un tas de modificateurs, et compare son résultat à un seuil de réussite, pour voir s'il a réussi le test ou non. Ce système est très connu, et a été popularisé par le système D20, utilisé par Donjons et Dragons ou Pathfinder mais existe aussi avec d'autres types de systèmes, comme celui de Star Wars, qui utilise lui du D6. Le second type de système possible est le système basique, où les joueurs jettent un dé à 100 faces et doivent obtenir le chiffre de leurs compétences ou moins. Ainsi, la valeur de leurs compétences indique directement un pourcentage de réussite, et ce système a l'avantage d'être très clair pour des débutants. Ce système fut créé par l'éditeur Chaosium dans Runquest, et dérivera dans leurs autres jeux comme L'Appel de Cthulhu ou Stormbringer. D'autres jeux comme l'œil noir utiliseront un principe similaire mais avec un dé 20. Le dernier type de système populaire est le nombre de réussites sur plusieurs dés. On jette un certain nombre de dés en fonction de nos compétences et chaque dés sera, selon le résultat, un échec ou une réussite. Par exemple dans Shadowrun, le joueur jettera une poignée de dés 6 et les 5 ou 6 seront des réussites. Ce système a été repris dans pas mal d'autres jeux, un des plus connus étant Vampire: la mascarade. Il existe bien évidemment de très nombreux systèmes différents, et chacun aura une approche différente du jeu de rôle. Certains auront une approche plus calculatoire, proche des jeux vidéo ou des jeux de société, d'autres vont privilégier le roleplay et limiteront les jets de dés. Merci Pionfesseur. Il est à noter tout de même qu'il existe des systèmes de jeu n'utilisant aucun dés. Mais on verra ça plus tard. Alors, ridiculement gros ou trop petits pour les lire, en plastique, en bois, en os ou en métal, les dés existent sous toutes les formes et de toutes les couleurs. Voilà, cette chronique du dragon sur les dés est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie le Pionfesseur de sa participation et je vous invite à aller voir sa chaîne sur les jeux de société modernes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à YouTube, me suivre sur Twitter. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les rollistes toi aussi, partage cette vidéo avec tous les dragons